Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer que le scalping est en fait un trading facile et très efficace. Donc moi je pensais qu'il fallait apprendre le trading durant des mois. J'ai suivi une formation longue pour essayer de, de tout comprendre et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment pas efficace et que le plus efficace c'était du trading à court terme. C'est pour ça que j'ai cherché à ce moment-là une méthode efficace j'ai travaillé, j'ai cherché, j'ai testé et j'ai trouvé donc, comme beaucoup de traders d'ailleurs, que la meilleure manière de trader était de trader à très court terme. Le gros avantage de trader à très court terme, c'est que on s'en fiche complètement que le marché monte ou descende. Ce qui compte, c'est d'être dans le sens du marché. Donc le marché peut changer 5-10 fois sur une journée, peu importe, il peut monter et descendre. Si vous arrivez à utiliser les bons indicateurs, à comprendre comment ils fonctionnent, et à percevoir les signaux qu'il vous donne quand le marché va se retourner ou quand il va continuer à aller dans le bon sens et vous positionner à ce moment-là, eh bien, vous avez tout compris au trading et vous allez avoir des performances excellentes, de l'ordre de 90 à 100 de trades gagnants. Donc, c'est là tout l'avantage du scalping. Il ne faut pas chercher des méthodes très compliquées. Le scalping, c'est très simple. C'est très simple et ça peut s'apprendre en quelques heures. Donc c'est le gros avantage et si vous regardez les différentes performances des méthodes de trading, vous vous rendrez compte qu'au plus long est le trading que vous faites, au moins vous aurez des meilleures performances. Donc la méthode la plus efficace c'est celle qui vous donne un taux de performance le plus élevé bien sûr et c'est le scalping qui vous donnera ça. Donc arriver à des taux de, de réussite de 90% à 100% c'est évidemment excellent et vous ne trouverez pas mieux, donc c'est vraiment le scalping qui vous permet d'avoir ce taux de réussite et aucune autre méthode. Si vous réussissez 9 trades sur 10 et que vous arrivez à couper rapidement vos pertes, lorsque vous avez une perte et eh bien vous avez tout gagné et vous aurez forcément des performances très bonnes. Avec ma méthode de scalping vous pouvez avoir des performances de 1% à 3% de gains de votre capital par jour, et ça quel que soit le capital de votre compte. Donc moi je conseille de trader le forex parce que c'est un très bon marché pour débuter, vous pouvez commencer avec des très petites sommes et arriver donc à de très bons résultats rapidement. Vous pouvez vous entraîner sur un compte de démonstration, je vous conseille donc des brokers où vous pourrez télécharger gratuitement une plateforme de trading et utiliser les indicateurs que j'utilise moi dans ma méthode. Donc vous verrez que vous arriverez très rapidement à maîtriser cette méthode et après bon, vous déciderez quand vous le souhaitez, quand vous êtes à l'aise sur un compte de démonstration avec de l'argent virtuel, à passer sur un compte réel avec euh, un petit capital de départ, 500, 1000 euros est suffisant pour démarrer et lorsque vous verrez que vous maîtrisez bien cette méthode, à ce moment-là, eh vous pouvez augmenter votre capital ou le faire augmenter simplement avec les gains que vous obtiendrez avec votre euh, scalping. Voilà, j'espère que vous êtes convaincu que c'est vraiment le scalping qui est la meilleure méthode de trading, que c'est facile et que c'est très efficace. Donc j'espère vous retrouver rapidement. Likez cette vidéo si vous l'aimez, partagez-la également, ça me fera plaisir. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, c'est le moment, inscrivez-vous ici et cliquez sur la petite cloche de sorte que vous puissiez recevoir un email dès que je publie une nouvelle vidéo.